Bonjour, que nous dit aujourd'hui le chapeau magique des questions que tout le monde se pose Je tire un sujet au hasard, ah qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Différence entre fatigue et contradiction. Ah. On a parfois euh, ce type de discussion, il y en a là un qui dit euh, euh, Ah je suis fatigué ce soir, euh, et l'autre il dit euh, Ah mais pourquoi, euh, tu as eu une grosse journée Et l'autre Ah non, pas du tout, alors j'ai rien foutu de la journée, euh, mais je suis fatigué. Bizarre ça Alors, je ne dis pas qu'on va expliquer tous les thèmes liés autour de la fatigue, parce qu'il peut y avoir des fatigues liées à la maladie, euh, à la suractivité, au stress, euh, etc. Bon, vraiment, il y a plein de facteurs de fatigue. Là, on va juste faire la différence entre euh, la fatigue produite par un effort et euh, la contradiction. Donc, petite parenthèse, à la fin de la vidéo, euh, je vous donnerai un petit truc pour vous reconnecter à vous-même et euh, pouvoir bien faire la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai une difficulté à affronter, euh, je fais les efforts nécessaires pour affronter la difficulté, et euh, bah, au bout d'un moment, je, je, mes efforts réussissent à transformer la situation. Donc, j'ai dépassé la difficulté, et là, je suis débarrassé, donc je suis content. Alors, je suis content, c'est quoi Je me sens plus fort, euh, mon image de moi est meilleure, je sais que si la difficulté se représente dans le futur, bah, je pourrais la dépasser, ce sera plus facile, donc c'est ça, gagner en force, mais c'est aussi ouvrir le futur. Mon futur est plus ouvert, hein, du fait que je sais euh, que je peux dépasser la difficulté sans trop de difficultés. Humour. <rire> et quand le futur est ouvert, c'est de la joie qui envahit ma vie. Ok Voilà, ça c'est super important. Parce que quand on ouvre son futur et qu'on gagne en joie, ça peut devenir un sens de la vie. Ah, on va loin là. Ah, on va loin là, hein <rire> ça peut devenir un sens de la vie. Euh, de plus en plus de joie, de plus en plus de futurs qui s'ouvrent, de plus en plus de possibilités. On gagne foi en soi-même, ça c'est génial. Surtout si on aide les autres, eux aussi, à aller dans cette direction. Voilà, je vous laisse réfléchir. <rire> A contrario, je suis face à cette difficulté, et je passe ma journée à ne pas la dépasser à faire autre chose. On appelle ça procrastiner. Hmm la pente descendante. <rire> du coup, je ne vais pas me sentir plus fort. Hein. Je vais me sentir, au contraire, plus faible. Ah bah ouais. Alors là, déjà, hmm, c'est ça, le, ce, ce, ce sentiment de contradiction qu'on ressent. Hein. On n'est pas content. Hein. En plus, on sait qu'on devait le faire, on ne l'a pas fait. Donc on a aussi un sentiment de trahison envers soi-même. Hmm Et donc l'image que tu vas constituer de toi-même, c'est... Je suis quelqu'un qui n'affronte pas ses difficultés. Tu ne risques pas de les résoudre. Hein <rire> Et ben ça, ça veut dire que quand tu rencontreras une nouvelle difficulté, cette image, elle va, elle va revenir. Et donc, face à la nouvelle difficulté, tu auras encore plus de mal à la dépasser, à l'affronter. Ne serait-ce que l'affronter. La dépasser, encore, ça dépend du niveau de la difficulté, mais ne serait-ce qu'essayer de faire quelque chose. Eh bien, ça, ça ferme le futur. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle « fermer le futur », c'est-à-dire que tout problème qui, vient, qui va se poser dans le futur, euh, déjà d'emblée, euh, ce n'est pas possible. Parce que je suis quelqu'un qui n'affronte pas ces problèmes, donc euh, forcément, euh, voilà, le problème ne sera, sera jamais résolu. Et quand le futur est fermé, bah, c'est la tristesse qui envahit ta vie. Est-ce que c'est ça que tu veux Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux corriger l'image que tu as de toi-même en dépassant des petites difficultés. Tu mets du positif dans la balance, hein, j'ai envie de dire, et tu reconstitues ton image de toi. Et petit à petit, tu te renforces. Je dirais même, si je n'ai pas dépassé euh, le problème, je me sens quand même content parce qu'au moins, je suis en cohérence avec moi-même. Tu vois Peut-être que ce problème était vraiment difficile à dépasser. Et ben bah voilà, là c'est aujourd'hui, euh, il que je m'entraîne davantage par exemple pour le dépasser. Alors cette question, quelle est la différence entre fatigue et contradiction et comment faire pour euh, bien, bien l'avoir hein Parce que dans les deux cas, on manque d'énergie. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Dans les deux cas, on manque d'énergie. Mais dans le cas de la fatigue, on manque d'énergie parce qu'on a fait des efforts. Alors que dans le cas de la contradiction, ce qui nous fait perdre de l'énergie, c'est d'être tiraillé entre euh, un truc en moi qui dit euh, oui un truc en moi qui dit non. Par exemple, je pense un truc et je fais autre chose. Euh, bah, les énergies vont dans des différentes directions, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je vais faire. Et, et c'est ça, fa... ça qui nous fatigue. Hein. C'est crée... des tensions en nous euh, qui nous épuisent. Hum. Voilà, le problème souvent c'est qu'on est pris par euh, par exemple le boulot ou euh, les préoccupations de la maison euh, ou de la famille, ces préoccupations, voilà, ça, occupe notre, ça prend notre attention et quand notre attention est prise sur ces choses externes, on ne fait plus attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Du coup on n'est pas euh, vigilant à ce qu'on ressent, on... Alors, Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de faire la différence entre euh, des, des, des impressions négatives qu'on peut avoir. Euh, donc par exemple, la fatigue ou la contradiction, on ne sait plus faire très bien la différence. Pour faire la différence, c'est très bien expliqué dans mes petites vidéos là-haut, il y a un truc qui s'appelle la relaxation. Très intéressant, faites-le, c'est génial. C'est vraiment le premier pas, c'est la base de tout. Et voilà, et voilà. <rire> donc en synthèse je suis face à une difficulté, euh, soit je fais des efforts pour la dépasser, je me sens en accord avec moi-même, je gagne en force et en joie, parce que j'ouvre le futur, soit je passe ma journée à ne pas la dépasser, cette résistance, et je constitue en moi l'image de quelqu'un qui ne dépasse pas cette difficulté, donc je perds de la force et je deviens triste. Mais ce n'est pas une fatalité, tu peux corriger l'image que tu as de toi-même, mais ça demande de, de dépasser des petites difficultés. Eh bien oui, c'est fatigant parce que ça demande des efforts, mais c'est le principe. Euh, les efforts, ça te renforce. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Bienvenue dans ta tête. <rire>